Hello les amis j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette vidéo j'aimerais vous parler ici des filtres gris dégradés, dégradé aussi gnd de la marque kf concept ils ont sorti une gamme pro pour lesquels j'ai déjà testé les filtres nd précédemment sur ma chaîne j'ai pu tester ici ces quatre filtres alors il y a le gnd 8 gnd 16 en version normale et version inversée je vous explique tout ça dans cette vidéo c'est parti Alors, qu'est-ce qu'un filtre GND Un filtre GND, GND c'est un filtre gris neutre dégradé. C'est un filtre en fait plus foncé en haut ou en bas et qui s'estompe de manière dégradée. Ce type de filtre est clairement créé pour faire de la photographie de paysage. En effet, si nous prenons par exemple un ciel très clair et que l'on souhaite faire une photographie tout en ayant le bas et le haut de l'image bien exposés, alors ce type de filtre est clairement ce qu'il vous faut. Cela permettra de récupérer du détail dans le ciel au lieu d'avoir un ciel tout blanc sur ces images. Avec le filtre GND, on peut donc avoir une image bien exposée dès la prise de vue. Est-ce que c'est utile alors, tout dépend de l'usage que vous en faites. Il existe toujours plusieurs solutions pour arriver au résultat souhaité. En effet, on peut très bien faire une image avec la méthode bracketing pour ainsi éviter l'usage de ce type de filtre. Cependant, si on souhaite faire de la pose longue, par exemple, L'usage de ce type de filtre prend tout son intérêt. Il peut alors être combiné avec un filtre ND qui bloquera la lumière. En utilisant des poses assez longues sur un sujet, si la source de lumière est très forte dans le ciel, le ciel sera tout blanc si on ne le complète pas avec un filtre GND Gris, neutre, dégradé. Ici, dans cet exemple, je voulais photographier un coucher de soleil. Par contre, c'était assez nuageux le soir où j'ai testé. Du coup, bah, pas de coucher de soleil, mais un ciel bien nuageux. J'ai réalisé quelques petites pauses longues, mais sans le filtre ND. En fait, c'était en fin de journée et euh, la lumière était beaucoup moins forte. Alors l'avantage de la petite pause longue, c'est que je peux avoir des effets de mouvement avec l'eau tout en gardant de la texture dans le ciel pour éviter d'avoir un ciel trop clair. Pour cet exemple, je voulais avoir des vagues en mouvement sans pour autant lisser l'eau au maximum. J'ai donc utilisé le filtre GND pour garder en plus de la texture dans le ciel, pour éviter d'avoir un ciel trop clair. Pour cet exemple, je voulais avoir les vagues en mouvement sans pour autant lisser l'eau au maximum. J'ai donc utilisé le filtre GND pour garder en plus de la texture dans le ciel. Avec le kit de filtre KF Concept, il est possible de superposer deux filtres et donc de mettre d'un côté un filtre ND en cas de forte lumière, puis un filtre neutre dégradé. Pour vous parler de la qualité du matériel. Alors, ces filtres sont bien construits, comme les filtres ND que j'ai testés précédemment. En fait, il y a un pourtour euh, tout autour qui permet de manipuler euh, les filtres, mais aussi de les protéger. C'est la même gamme, euh, comme je le précisais dans la vidéo précédente, du kit de filtre Pro. La qualité du verre est propre. Je n'ai pas fait des tests euh, type laboratoire non plus et poussé à l'extrême les filtres. J'ai testé les filtres en conditions sur le terrain pour réaliser ce pourquoi ils sont faits. Ils sont dans un budget respectable et font très bien le travail. Je ne les compare pas avec des filtres très haut de gamme, c'est pas la même gamme de prix. L'idée est surtout d'avoir des photos de qualité sans pour autant avoir des défauts optiques générés par ces filtres. Ici, je n'en ai pas vu. Pour moi, je trouve que la qualité du matériel offre un bon produit. Ils sont vendus dans une pochette euh, imitation en cuir. Je ne pense pas que c'est du cuir, mais c'est résistant. Les pochettes sont aimantées avec une tirette. J'ai pu tester différents degrés d'opacité de ces filtres crineutes dégradés. Je voulais surtout voir la différence et découvrir ce type de matériel, car ce n'est pas quelque chose que j'utilise régulièrement. J'ai pu tester un filtre GND8 et un filtre GND16. Ils ont la même fonction mais le GND16 est plus opaque vers le haut. Ensuite, j'ai regardé les filtres GND inversés. En fait, ils sont inversés au milieu, c'est-à-dire qu'ils sont plus foncés au milieu. Ce type de filtre est surtout intéressant quand la lumière est plus puissante au milieu. Par exemple, pour un coucher de soleil. Alors, ces filtres sont exactement dans la même qualité, donc en soi, rien ne change, seulement leur fonction. ils sont plus opaques ou moins opaques, euh, inverser le degré d'opacité ou normal. La photographie s'est dessinée avec la lumière, il est donc nécessaire de bien capter la lumière et de créer directement ce que l'on veut à la prise de vue. Tout n'est pas photoshopable, il faut le retenir, beaucoup de personnes pensent qu'ils peuvent tout faire sur Photoshop, cependant, Dessiner avec la lumière est le plus important. Je pense que les outils comme Photoshop doivent rester complémentaires pour garder ce plaisir de photographier. Avoir une bonne base sur laquelle travailler et développer votre image sur ordinateur pour lui apporter le meilleur de votre photographie. Ces filtres s'installent dans le support Pro dédié. Ils permettent donc de pouvoir installer deux filtres en même temps. Donc, possible de faire une très longue pause avec un filtre ND1000 par exemple et compléter avec un filtre Greenut dégradé. Alors, pour conclure, ici, l'intérêt de cette vidéo, c'est surtout en fait de vous montrer la fonctionnalité de ce type de filtre. Ce, le, ce matériel est adapté à la photographie de paysage. Je pense que son intérêt est beaucoup plus adapté avec l'usage de la pose longue. D'ailleurs, petite parenthèse, vous pouvez découvrir mon livre sur la pose longue pour apprendre à créer des images extraordinaires. Il est disponible dans ma boutique en ligne ou sur Amazon. Je vous mets les liens en description de cette vidéo. Alors, ensuite, vous pouvez très bien utiliser ce type de filtre en usage normal, sans filtre ND, si vous ne souhaitez pas faire de bracketing pour ensuite assembler les photos sur ordinateur. C'est une autre manière de faire aussi. S'il y a un inconvénient à citer pour ce type de matériel, je pense c'est qu'il faut prendre le temps de s'installer, de l'installer, de se poser. Euh, voilà C'est installer son trépied, mettre le kit, installer le support. Alors cela se fait très bien et rapidement aussi, hein. mais c'est comme quelqu'un par exemple qui part pêcher et qui installe son matériel il est nécessaire de prendre le temps d'installer ces outils. Après, à vous de voir quel type de photographie vous pratiquez. En photographie, il y a toujours plusieurs chemins pour arriver à un résultat. Chacun a sa méthode et son appréciation. Si vous voulez améliorer vos photos de paysage, je vous recommande par contre pas d'acheter un filtre de chaque. Je pense qu'un seul suffira. Peut-être choisir le plus opaque, parce que vous pouvez aussi très bien monter euh, les ISO, un petit peu si besoin. Si le filtre est trop clair, ça peut être insuffisant. Après, si vous pouvez choisir plusieurs filtres, pourquoi pas, vous pouvez rester toujours aux ISO le plus bas euh, pour préserver la qualité. Donc si ce type de filtre vous intéresse et que vous souhaitez soutenir la chaîne, vous trouverez en description de cette vidéo les liens pour trouver ce type de filtre. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut et n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt les amis